Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte de parc d'attractions. Aujourd'hui, deux parcs créés par euh, mes modérateurs. T'es un gros big up à vous, Roros et Aurélien. Et on commence tout de suite avec celui de Roros, Roros le boss. Wouh! Oh en plus c'est fluide, on est dans le Far West mon pote L'entrée du parc elle est ici, on est parti pour découvrir Oh ça va être bien sympa, l'ambiance me plaît Parce que j'ai jamais fait de parc d'attractions euh... Enfin voilà j'ai jamais utilisé ce... ce terrain là sur Planet Coaster Donc c'est bien sympa On est parti pour rentrer dans le parc les amis on suit, euh... on suit la marche Oh on a une allée à gauche Alors oh, attends parce qu'il y a des allées un peu partout Ok ça c'est pour les employés Ok ça c'est pour Ok donc là c'est les backstage Ok donc ici c'est vraiment pour les employés Elle euh, aurait pu mettre un petit panneau pour dire de ne pas y aller Puisque du coup j'y suis allé comme un connard <rire> Par ici on a Ouh on a un petit euh, Un petit terrain pour pique-niquer Pour manger un petit peu Oh, ouh. Attention monsieur n'appuyez pas là-dessus hein. Voilà c'est bien séparé En tout cas au moins personne se euh, mange à la gueule Très bien très bien très bien Ouh on peut voir déjà un petit coaster ici Ouh ça ça me plaît ça Ça ça donne envie là tu vois Là ça donne envie On a une pharmacie ici je pense Je crois que c'est les petits soins c'est ça Et là les toilettes Ah dommage que ce soit pas indiqué euh, Même si j'ai reconnu mais c'est pas indiqué Oh les petits détails regardez Petit escalier Un petit escalier qui mène à une fenêtre On a de quoi grignoter un petit coup Très bien les petits détails par ici Sympa Sympa sympa Coaster Ça, c'est la sortie là la sortie du coaster, très bien La petite vue sur le coaster Faudrait juste rajouter euh, pour le... Allez, pour le RP, je vais faire genre hein, Mais juste rajouter une petite barrière Pour pas qu'on puisse passer euh, dans la vraie vie, quoi c'est un peu dangereux là. Ok, bah on va rentrer Saloon Ah non, c'est une sortie What Ah mais je suis débile, en fait L'entrée est bel et bien là Je suis complètement con La petite file d'attente Oh, attendez, parce qu'il y a quelques petits... Euh, wouh Là, on est vraiment dans le Far West Ça, ça fait plaisir donc, en fait, visiblement, c'est qu'un seul coaster, si j'ai bien compris. Euh, ce qui est plutôt pas mal. Pour Ça va être sympa. Ça va être sympa. Je sens que ça va être sympa. Roros, il a pas fait les choses à moitié. La petite file d'attente. Bien sympa. Et on arrive. Et on arrive et on va pouvoir faire un petit tour. Oh Bâtiment bien fait, hein Let's go Ouais! Oh la cascade! Et le lift! C'est parti! Je crois qu'il n'y en a qu'un seul peut-être! De ce que j'ai cru voir, je pense qu'il n'y en a qu'un seul. C'est pas un manège qui se retourne, ça je crois. Hein je ne sais plus, je ne sais pas. Les petits décors. Oh louloulouloulou! Où ça va valser? Où oh, ça va swinguer? Où ça va swinguer mon pote? Let's go! Oh, oh c'est top ça Oh ça c'est top Wesh Ah ouais frérot <rire> oh. Ah oui Le train qui déraille 20 sur 20 Et là on se calme, ça sent la fin Oh là là, c'est incroyable Ah oui, non mais alors là je valide à 100 Alors là je valide à 100 Et c'est très objectif, hein. c'est pas parce que c'est mon modérateur hein. Incroyable non mais attendez, c'est incroyable. Voyons voir ça un petit peu. Prenons un peu de hauteur. Donc c'est bel et bien qu'un seul coaster, mais euh, mais euh, mais mec, mais il s'est gavé de ouf. On est bien, bien d'accord. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Mais là, les puristes de coaster, je crois que vous avez pas grand chose à dire, je pense. Hein. Euh, genre euh, c'était ultra fluide, ultra. Non mais c'est super bien fait. J'ai kiffé de ouf. Des petits détails par-ci par-là, enfin des, des petits décors qui font bien plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je valide à 100%. Allez on continue avec Natura Park, cette fois-ci le parc d'attractions de Aurélien Aurélien, à qui on avait déjà visité son tout premier parc d'attractions, où il n'avait pas fait grand-chose en réalité de lui-même, mais c'était sympa, mais il n'avait pas fait grand-chose de lui-même. Je vous invite à aller voir la, la vidéo là en haut à droite, si vous ne l'avez pas encore vue, mais en tout cas là, apparemment il a fait beaucoup de choses. Bon, et après quand je le vois sur Steam frère, euh, il joue autant d'heures que moi. Ok Ouh il nous met déjà sur une très belle vue Où est l'entrée Oh Il a un problème avec les arbres hein, quand même Aurélien <rire> L'entrée est là-bas <rire> Il y a trop d'arbres mec Incroyable Bienvenue à Natura Park On va mettre le jeu en pause Parce que sur le, les parcs d'Aurélien de, de, à chaque fois c'est la galère Mais il y a beaucoup de monde donc c'est parfait Voyons voir qu'avons-nous là Là. Oh une petite montgolfière Bah écoutez on va rentrer Pas sûr non, j'ai envie de rentrer par le milieu. Voilà, j'ai envie de faire comme les grands. Voilà, je rentre par le milieu. Wouh Ah oui Wouh On est pas mal, on a un petit euh, un petit truc de spectacle sur la droite. Oh, c'est bien sympa, dis donc C'est bien sympa, dites-moi, faudra voir la nuit. Là, ici, c'est pour les employés. Oh, mais il a pas fait le bâtiment pour les employés. Il a réutilisé le, le modèle... il euh... oh, y a un trou. Aurélien Oh alors ça, mec, ça me fait flipper hein. Ça, ça me fait flipper Ok Là, il s'est fait plaisir Il s'est fait plaisir, le chief beef Voilà, donc si tu veux manger du bœuf Tu prends du bœuf, tu te retournes, tu te casses la gueule dans les racines Tu fais tomber ton hamburger et tu dois en racheter un nouveau Eh, hey, Aurélien, le business, il est fort hein. Oh, un petit coin pique-nique Ah, là, c'est sympa aussi, là Hop, là, tu peux faire ton show Là, t'as une petite vue sur de l'eau Et des bambous Ok Entrée, premier manège Premier manège, une tour infernale Un coaster, le tropico Eh bien écoutez, on va rentrer dans le tropico On va faire la file d'attente Ok Oh là on est vraiment dans On est vraiment dans la jungle Ok On est carrément dans la jungle Et on arrive Ah c'est pas un coaster, c'est un Un petit tour de bateau ah il aurait, pu le mettre à... il aurait pu le mettre à niveau de l'eau Avec l'autre type de Il y a un autre type de boiteau Et c'est à rail et tu peux mettre dans l'eau Voilà Je dis pas ça parce que j'ai fait ça dans mon parc hein. Vous verrez ça Ok là on passe dans Ouh Ah là voilà là on sent qu'il s'est un petit peu fait plaisir Aurélien On sent qu'il s'est fait un petit peu plaisir Voilà le petit tour en bateau Ouh là le serpent il fait peur Très bien Très très bien Et la sortie par ici Voilà Très bien Alors il n'y a qu'une seule allée principale j'ai l'impression Dans ce parc il y a une allée centrale Ah non il y a une allée à droite aussi Donc visiblement, il y a deux allées principales Et après ça doit se dispatcher par là-bas Ok Et bah ben, c'est parti voyons voir On va continuer sur la même allée Ça me plaît ces petits détails J'espère que c'est toi qui as tout fait hein. <rire> Ah voilà un coaster Parfait ça Les chaises volantes Et ben voilà et ben voilà, il vient d'habiller des. Il vient d'habiller la file d'attente. Ça c'est bien ça. Ça c'est cool. Il a pas tout fini encore. Et donc là, l'entrée du coaster juste ici. Très bien. Un petit bâtiment euh, de type euh, classique, mais efficace. Hein. Efficace, efficace. Pas de lumière. Pas de lumière. Donc ça, à la nuit, je pense pas que ça marche. On dirait un coaster d'enfants. C'est un coaster pour les enfants euh... Ah oui c'est pas le même que ce coaster là Attention tout de même c'est pas le même Ah oui oui d'accord Donc ça c'est un petit coaster pour enfants parfait Euh le Oula euh C'est normal ça Allez c'est parti On a, on a l'autre coaster juste à côté qui a l'air épique par contre Let's fucking go Wouh J'avais pas vu que ça allait vite comme ça Oh la vache Ça va super vite On se détend très lentement hein, pour le coup On est dans les arbres Je viens de récupérer une pomme Il est arrivé vite sur les roues quand même hein. Ça y est je commence à faire le puriste coaster Tu sais oh Non non Ouh on a une petite vue là sur les autres manèges Oh ça me plaît ça Alors là mon pote Je pense que je serais éjecté du manège Je pense que j'aurais été éjecté du manège Bah ben, bien bien Après il faut savoir les gars et c'est ça ce qui est sympa Et je suis content de, de voir le parc d'Aurélien là Bah ben, faut savoir que ben, souvenez vous La première vidéo qu'il nous a montré son parc bah, les coasters, c'était pas lui qui les faisait quoi. Donc euh, là, maintenant, il est passé au cap où il les fait. Et donc, c'est plutôt sympa quoi. Ah, le retour des bûches. Est-ce que c'est mieux fait que l'autre fois Bonne question. On va voir. On va rentrer. Déjà, on a les bûches juste au-dessus de nous. C'est amusant. Allez, c'est parti. Oh l Alors là, ça donne envie. C'est très. Ah, là, c'est top. Regardez. Là c'est top, je m'appelle Catherine et je suis avec mon enfant Timothée qui est juste devant moi Ok, ça commence bien, Timothée a l'air, heureux Il y a des particules d'eau de partout, mais je suis débile, il est trop fort, j'avais complètement zappé ça C'est quelque chose qu'on peut, bah oui mais c'est un truc classique à faire pour les bûches J'ai même pas fait ça sur mon propre parc, J'ai rajouté plein de particules de flotte là partout Je suis débile, bah c'est une bonne idée, très très bonne idée Aurélien Regarde oh, les des costeurs qui nous attendent là-bas. Oh là là Ça m'excite. Allez, une petite montée toute petite. Je vois les jambes de Catherine. OK, Timothée accroche-toi Oh, Timothée Timothée, tu t'es noyé. Euh ouais, bah oui, bah heureusement que bon bref, pas de blague. Bonjour. <rire> oh, ils m'ont Voilà, oh, c'est alors oui, bon. Forcément, on est sur l'extrémité du parc Un petit peu moins décoré, euh, visiblement Ça va Timothée Arrête de m'éclabousser Timothée Garde les mains dans le bateau Dans la bûche Oh putain Oh putain, oh, on perd pas de temps wow wow, wow, wow. Magnifique eh, C'est trop bien, en faites la queue il y a un embouteillage par contre mon pote Un embouteillage de bateau Ouais Alors on continue sur cette allée centrale Donc je suis toujours sur la même si je dis pas de bêtises Et là on a déjà un changement d'ambiance radical. On est en mode futuriste par ici L'entrée par ici Très bien Oh là là la queue Ouh Ah bien la file d'attente Très très bien la file d'attente Oui monsieur C'est ici qu'on fabrique les Tesla Voilà Bien, bien, bien. <rire> bien, bien, bien. Ah, oui, oui, oui. Là, je valide Aurélien. C'est cool. Bonjour. Qu'est-ce que ce coaster Ah, c'est le même que euh, celui que j'ai fait euh, Lost in Space, je crois, non Avec la montée bien verticale, comme ça. Et normalement, la descente. Euh, bah, bien verticale aussi, quoi, même à l'envers. Ah c'est ça wow. Wow. <trés> hey -oh, Youhou oh là là c'est long Oh là là c'est long Est-ce que vous avez kiffé La fin était sympa là La fin était sympa Alors beau, Pas mal brutal Je vous m'en dirai des nouvelles hein, ceux, qui, euh, ceux qui jugent Mais euh, vous direz ce que vous en pensez Un peu brutal Mais ça m'a fait des sensations J'ai senti un truc aux zizi Donc euh, c'est que ça a marché <rire> Nous avons l'allée à gauche Où on a quasi tout fait On a l'allée à droite L'allée à droite qui fait plus jungle aventure euh, Ok Bien sympa ça Parfait Petit bâtiment là Donc la tour infernale sur la gauche Wide Expedition. Ouh, ouh, ouh, la file d'attente. Alors là, mon pote. Hop, on prend le prioritaire. Voilà. Ça, ça me plaît ça. Ça, c'est de la file d'attente. Bonjour. Ah, oui, vous avez fait une longue queue, ou hein Ouh. Oh, mec. Oh, ça m'excite. C'est un petit train. Ok. Bah, let's go. Petite musique d'aventure. J'espère que c'est pas copyright. Sinon je suis dans la merde. Oh, oh, oh le crocodile, oh le crocodile, le crocodile on l'a vu. Il y a des scorpions géants qui se battent. Oh la vache Eh c'est brutal ça Mais calme-toi C'est un petit train quand même, c'est pas un... C'est pas un grand 8 Oh la vache Oh la vache Wow Wow, wow. wow. Pareil hein, Vous me dites en commentaire euh, Ce que vous en pensez euh, Mais bon Alors Je vais pas parler du coaster en lui même Parce que euh, euh, C'est pas mon préféré du coup Mais euh, J'en ai perdu ma voix J'ai failli crever trois, trois fois Mais Niveau décor c'est sympa Et ça ça me plaît l'ambiance L'ambiance qui se dégage d'ici Ça m'excite Qu'est-ce que c'est que ça Oh attendez Là parce que là je suis en train de m'envoler trop loin là. Alors on est rentré par là On continue par ici Et on a là Un petit endroit pour pique-niquer visiblement Ici on peut manger Sauf que là si on va là on meurt Mais attends mais c'est complètement fou de faire ça Mais mais y a rien Mais attendez mais c'est Mais Aurélien pourquoi tu fais des choses comme ça C'est-à-dire que là il y a une chance sûre de mourir et... Mais c'est quoi le concept Ouais ça... oui oui bah, j'avais bien compris que c'était un décor et qu'on pouvait pas y aller Mais le problème c'est que t'as mis des escaliers pour y aller Mais on va mourir si on va là Il faut mettre des barrières Aurélien Pour les pour les visiteurs ah, ouais, par contre, ils sont en forme ici. Ah, ils sont en forme. C'est dangereux. C'est dangereux. Ok, euh, qu'avons-nous là Infernal. Entrée, bah, ça, c'est le. C'est. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Euh, bonjour, madame. Coquillage et crustacé Voilà. Des toilettes. Qu'avons-nous là Ah, ça rejoint à la première allée qu'on connaît déjà donc. Là on a une sortie Nouvelle zone prochainement Ah c'est pour ça que ça manque de décor Voilà tout s'explique Et là on a un petit euh, petit avion Ace Sky que je ne connais même pas J'ai jamais utilisé ça sur Planet Coaster je suis dégoûté C'est incroyable c'est des trucs euh, De luge ça non Genre comme à Europa Park Je sais même pas comment ça s'appelle euh, Où est l'entrée Elle est là Bem Oh Oh ça fait flipper, ouais. Ouais, c'est les comme dans. Enfin, j'appelle ça les luges, mais. Euh, c'est comme Europa Park là quand t'es lâché là. On est parti. Ça va être la folie, mec. On est arrivé au moment fatidique. Hein. On est parti en roue libre. C'est parti. Ouais, c'est trop stylé. C'est à dire que si tu fais mal le truc, à tout moment, tu t'envoles. <rire> Ou pas. Ok. What? Mais frère What <rire> Mais c'est quoi ces histoires Mais c'est pas possible Oh non, t'as mis le lift trop tôt, là. Ah non, non, non, frérot. <rire> non, non, là, par contre... Moi, je critique jamais... Enfin, euh, toujours constructivement, et parce que je suis pas le meilleur. Mais là, par contre, c'était pas bon, là. What Oh Eh, par contre, niveau sensation, ça y va, hein. Mais what c'est pas normal ça Voilà, ça c'est... Oh là, oh là What Mais là tu finis dans les arbres Non mais là c'est trop... What Non mais là... Euh Je te connais toi Attends, what C'est pas normal ce qu'on vient de vivre Attendez, je veux voir un truc en pleine action là. Là c'est normal. Ok. Et là frère Regardez bien. Mais ça c'est pas normal ça si C'est pas censé se passer comme ça, on est bien d'accord Alors si ça se passe comme ça, autant pour moi, hein, je ne connais pas, mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît relativement bizarre au rien. Hein, mais ça se trouve je suis une grosse merde et je m'en excuse. Mais à, à part ça, très sympa l'ambiance qui se dégage, moi j'aime beaucoup. Euh, pour des premiers coasters c'est vraiment cool. Et euh, puis voilà quoi, surtout celui qui m'a fait kiffer euh, malgré sa brutalité. C'est celui-là. Celui-là, tu t'es... Voilà, celui-là, il m'a fait plaisir. Je... Celui-là, il m'a fait très plaisir.